Salut les dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez aujourd'hui on est sur la partie 2 de l'intervention du nid de frelon dans un arbre à peu près à 4 mètres de haut. Donc là je viens pour l'enlever le nid. On est deux semaines après. Alors il est juste là. Allez, je vais mettre l'échelle, prendre de quoi découper et c'est parti oh. et c'est parti pour le découpage Bon voilà le nid est descendu, je vais vous le montrer un peu Alors déjà des morceaux de protection On voit tous les cadavres Avec quelques larves Donc là on est sur le nid, vous voyez bien la tâche Sur quoi elle était fixée Et Après des petites branches un peu partout de points de fixation pour éviter que le nid bouge trop avec le vent Donc là on est sur l'intérieur du nid Donc On voit bien les galettes Donc, Comme je dis on voit bien les galettes On va essayer de compter combien il y en a Ce que je vais faire c'est que je vais découper le nid en deux Donc je vais poser la GoPro à côté Ben voilà on est à l'intérieur du nid partager un deux donc ça vous permet de voir euh, un peu comment c'est fait donc on a l'impression qu'on part euh, à ce morceau qui s'est pas coupé donc on est sur 1 2 3 4 4 5 6 7 8 galettes et je pense que lui là ce petit petit coquin là il survit encore il bouge un peu Résistant Donc voilà, vous avez vu un peu comment s'est fait Annie J'espère que cette vidéo va vous plaire N'hésitez pas à la partager et je vous dis à très bientôt les DD.